Marina euh, et je propose euh, un accompagnement pour les hommes et les femmes pour euh, augmenter leur niveau d'énergie. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est les, les coaching euh, en groupe. Euh, parce que le coach nous apprend, euh, il nous apporte beaucoup de choses, mais le fait euh, d'être en groupe, euh, les réponses des autres, leur partage, justement, m'a enfin, permis euh, de m'apporter euh, beaucoup de choses et de, de progresser euh, sur euh, nos Oui, je le recommanderais, mission passion, alors à qui aux coach qui veulent justement augmenter leur chiffre d'affaires, savoir mieux vendre. Et pourquoi Parce que c'est vraiment, on est béni dans un environnement qui est propice ben, à se développer personnellement et justement dans un environnement où on acquiert les outils pour justement augmenter notre chiffre d'affaires et être plus à l'aise dans la partie.